Dans cette vidéo, nous allons voir comment appliquer une opération à chaque élément d'un tableau de NumPy. Nous savons évidemment faire cela avec ce que l'on connaît en Python comme les boucles forts, les compréhensions ou les fonctions génératrices. Mais nous allons voir que pour tirer pleinement parti de la performance des tableaux NumPy, il faut utiliser un nouveau concept que l'on appelle la vectorisation. Ouvrons maintenant un notebook pour commencer à jouer avec cette notion. Commençons par créer un tableau dentier a égale np.arrange de 1000, donc un tableau qui contient 1000 entiers, et maintenant calculons un polynôme sur euh, ce tableau. Donc regardons cela, je vais le faire de la manière suivante, time it de, alors je vais faire avec une compréhension, 1x au carré plus 2 fois x moins 1, for x in a, et exécutons cela. Donc ça, on sait tout à fait le faire. Hein. On sait faire des opérations de compréhension, des fonctions génératrices, des boucles forts sur les objets itérables et A et itérables. Mais la bonne manière de le faire, c'est d'utiliser les opérations vectorisées. Alors qu'est-ce que c'est une opération vectorisée en NumPy Les opérations vectorisées exploitent le fait que les tableaux NumPy sont stockés dans des zones contiguës de mémoire et que tous les éléments stockés ont la même dimension. Il est par conséquent extrêmement efficace de parcourir les différents éléments d'un tableau NumPy. Donc, regardons comment est-ce que j'écrirais ça euh, en opération vectorisée. On va voir que c'est extrêmement intuitif et beaucoup même plus simple qu'une compréhension de liste. Je vais directement effectuer mon opération sur mon tableau NumPy. Donc, je vais écrire timey de a au carré plus 2 fois a moins 1. J'exécute. Et donc, mon opération va automatiquement se faire sur chaque élément du tableau. Donc, l'opération élévation à la puissance, la multiplication, la soustraction. Et on va combiner le résultat dans un nouveau tableau NumPy. Et je vois qu'ici, le gain de performance est absolument majeur. Euh, J'ai quasiment un facteur 100. Alors... Tous les opérateurs euh, que l'on utilise classiquement, les opérateurs numériques, le plus, le moins, le divisé, le, la soustraction, le, les opérateurs de comparaison supérieur, inférieur, égal, différent, les opérateurs bis ou sont tous vectorisés. Et tous ces opérateurs sont systématiquement associés à une fonction NumPy. Alors en général, on préfère utiliser l'opérateur parce qu'on voit que c'est beaucoup plus intuitif d'écrire a au carré plus deux fois moins 1 qu'appeler des fonctions. Mais par contre, les fonctions permettent de passer des paramètres qui parfois sont utiles. Notamment, dans les fonctions vectorisées, j'ai un paramètre qui s'appelle out. Alors, quel est ce paramètre out Il permet de spécifier dans quel objet je vais écrire le résultat. Par défaut, les fonctions vectorisées produisent un nouvel objet mais je peux décider d'écrire dans un objet existant. Je vais donc économiser le temps de création de cet objet et je vais donc avoir un gain important en termes de mémoire et un petit gain en termes de performance. Regardons un exemple. Je vais écrire A égale np.arrange de 1 à 1 million et je vais donner comme des types np.float64. Et ensuite, je vais faire, donc je vais comparer avec mon timing, donc je vais faire ici une seule opération, r1-n1, donc ça veut dire que j'exécute qu'une seule fois l'instruction, et je vais faire un np.racine carré sqrt de a. Exécutons ça, et je vois que ça a pris 82 millisecondes. Maintenant, je vais refaire la même opération. Mais ici, je vais spécifier l'argument out. Donc ici, je vais écrire out égale a. Je vais réécrire dans le tableau d'origine et je vois qu'ici, j'ai eu un gain extrêmement important euh, de performance. Et en plus, je n'ai pas créé un nouveau tableau en mémoire. Certaines fonctions vectorisées ont une variante que l'on peut accéder par euh, at. Donc regardons un exemple. Je vais écrire, donc j'ai un tableau a et je vais écrire a de 2.5. Donc ici, j'obtiens les premiers éléments de mon tableau a. Maintenant, je peux appeler np.log.at de a, 2,4. Et donc, que va faire cet appel log avec at En fait, on va appliquer la fonction log uniquement aux éléments 2 et 4 de a et on va les modifier en place. Donc, at me permet d'appliquer une fonction à certains éléments d'un tableau NumPy et de les modifier en place. Donc, exécutons cette fonction et regardons maintenant ce que me redonne le a de 2.5. On voit bien que les éléments 2, donc cet élément et l'élément 4, ont bien été modifiés en place. En fait, j'ai appliqué la fonction logarithme à ces deux éléments-là. Nous avons vu également que les fonctions vectorisées s'appliquaient élément par élément. En réalité, toutes les fonctions vectorisées ne s'appliquent pas élément par élément. Il y a certaines opérations vectorisées qui font des opérations d'agrégation. Donc, lorsqu'on travaille élément par élément, il n'y a pas de notion d'axe, il n'y a pas de notion de, de dimension. Par contre, lorsque l'on travaille, lorsque l'on agrège des éléments, là, il y a bien une notion d'axe. On doit savoir si on agrège, par exemple, suivant les lignes ou suivant les colonnes. Regardons un exemple. Je vais écrire a égale np.arrange de 1,10 et je vais faire un reshape de 3,3. Donc J'exécute, je regarde mon tableau a et j'ai donc un tableau qui fait 3 lignes et 3 colonnes. Et maintenant, je vais faire un np.sum de a. Si je fais np.sum de a, qu'est-ce que je vais obtenir Je vais faire la somme de tous les éléments de A. Mais à Somme, je peux lui passer la, une notion d'axe. Et donc, regardons cela. Je peux écrire np Somme de A, Axis égale 0. Et donc là, ça va me faire une somme qui va être le long euh, des lignes. Et donc, en fait, je vais prendre chaque colonne et je vais additionner les éléments de la colonne. Maintenant, prenons une deuxième variante. Je vais écrire np.Somme de A, Axis 1. Et maintenant, je vais faire ma somme suivant l'autre direction. Je vais prendre chaque ligne et je vais additionner les éléments sur les lignes. Pour finir, euh, j'aimerais revenir sur la notion de nan que l'on a, notamment avec les floats dans les tableaux de NumPy. Donc, regardons un exemple. Je vais de nouveau créer un tableau en spécifiant le type qui est égal à np. Float64 et je vais faire un reshape de 3,3. Donc, je regarde ce que j'obtiens. J'ai bien un tableau qui contient des Floats64, un tableau à 3 lignes et 3 colonnes. Maintenant, je vais écrire A de 1,1 égale np.nan. Donc, j'ajoute la valeur nan au milieu de mon tableau. Et maintenant, j'ai bien nan. Nan, c'est possible de l'avoir dans un tableau de Float puisque ça fait partie des Floats. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je calcule une moyenne de mon tableau Regardons cela. En fait, j'obtiens la valeur NAN. Pourquoi Parce que le NAN est contaminant. Comme le NAN est NOT A NUMBER, toutes les opérations faites sur des NAN vont produire des NAN. Il se trouve qu'en NumPy, les fonctions que l'on a ont toute une variante qui ignore les NAN. Et donc, ces fonctions démarrent, euh, commencent avec le mot NAN. Donc, regardons cet exemple. np.nanmin, c'est la fonction qui va calculer la moyenne sur les éléments de mon tableau en ignorant, en ignorant les valeurs NAN. Donc, de la même manière, je pourrais faire NANmax de A et je calculerai le maximum de tous les éléments de mon tableau en, ignor, en, ignor, en ignorant les valeurs NAN. Dans cette vidéo, nous avons vu la notion de vectorisation. Il s'agit d'un changement important de paradigme par rapport à Python, puisque maintenant, pour tirer pleinement parti de la euh, performance des tableaux NumPy, vous devez utiliser ce concept de vectorisation. En pratique, les fonctions vectorisées sont très souvent écrites en C. Heureusement, vous n'avez pas vous-même à écrire des fonctions en C si vous voulez écrire vos propres fonctions vectorisées. Vous pouvez, grâce à deux projets phares que sont Numba et Citon, écrire votre code Python natif et le transformer de manière extrêmement facile en fonction vectorisée. Nous n'en parlerons pas plus dans cette vidéo puisqu'il s'agit d'un sujet avancé. À bientôt